Soleil. Étoile qui m'émerveille, tu chasses le sommeil et rime avec bouteille. Oh, c'est génial, ça. Oh, oh, oh. Hey, salut, toi. Regarde, j'écris de la poésie. Oh, un instant. Oh, c'est Yeti. <rire> Salut Yeti! Quoi? Tu veux que je t'aide à vendre de la limonade avec le beau soleil? C'est une journée parfaite pour ça! J'arrive! Alexis, <rire> qu'est-ce que tu fais? Hey, salut Christopher! Je suis en train de faire un L pour décorer ma chambre. Le L, c'est la lettre qui fait le son L. Hein? Exactement! Est-ce que tu as déjà remarqué que le L est formé de deux lignes? T'as raison, c'est vrai! Il y a une longue ligne qui va du haut vers le bas et une plus petite ligne qui va de la gauche vers la droite! Oh, ça <rire> m'inspire! Ah ouais? Le L est une lettre belle! Oh, poète! <rire> et regarde, j'ai même rajouté des dessins qui commencent par la lettre L: l. Oh. lasagne. Miao! Mmh. Lionceau. Oh. <rire> Oh Et licorne! Oh. <rire> Toutes des choses que j'adore! <rire> c'est vraiment beau. Oh, merci. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais vendre de la limonade avec Kitty au parc. T'es la bienvenue. Ah, oh, mais j'irai vous voir si j'ai le temps. attends, peut-être. <rire> merci, monsieur. Je n'ai tout. Au revoir, ta petite poteau. Et c'est Tati Gâteau! Gars! Tati gâteau! Ah. Hey! Christopher! Wow. <rire> Hé, hey, mais qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Ça, c'est une équerre. C'est pour mon projet de science. Euh, Est-ce que je peux voir? Mais bien sûr! Tu remarques quelque chose? Mais oui, c'est en forme de L. Il y a une longue ligne qui va du haut vers le bas, et une petite ligne qui va de la gauche vers la droite. Il y a plein de L partout! <rire> Belle observation, Christopher. En passant, Yeti et moi, on vend de la limonade au parc, si vous en voulez. De la limonade? <rire> oh, mais j'adore la limonade. Ah. Piquante. Piquante? <rire> attends Au revoir. Le soleil vole avec des abeilles. Oh, fais Oh ah! ah! ah! ah! ah! ah! Tu m'as fait peur, tu le leader! Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je vais vendre la limonade avec Yeti dans le parc. Et vous? Moi, j'ai lu mon livre. Comment cuisiner les yeux fermés? Mais parlant de livre, sais-tu avec quelle lettre commence le mot livre? C'est un. Ici. Ici, ici. Mais oui, ah. la lettre L. Ah, c'est ça que je l'ai hey, mais il y a vraiment des L partout. Oh. L, le L est une lettre. De plus, c'est une forme. Crois-moi quand je dis le L est partout. Merci. Quoi Tu vois quelque chose d'étrange sur l'enseigne des Yeti Oh. Mais oui. Le L est à l'envers. Oh non Mamie, pourriez-vous m'aider Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Wow! On l'a eu! Oh! Wow! On en a appris des choses sur la lettre L. Et grâce à toi, on a pu corriger l'enseigne des Yeti. À la prochaine! Ah, oh, tati gâteau! Hey! Hey! Oh! Qui veut la Moi! Oh, ouais! oh, merci, Et J'ai même apporté ma propre sauce piquante. Wow! Ouais! <laughs> 嘀嘀哈哈哈哈哈哈夢 um, oh, uh... oh, <laughs> <laughs>